Donner, je te dis seulement merci, merci Seigneur Jésus. Que le Seigneur soit vraiment glorifié. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 71. Psaume 71, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume, chapitre 71, nous lisons la parole du Seigneur. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi Incline vers moi ton oreille et secours-moi Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile Où je puisse toujours me retirer Tu as résolu de me sauver car tu es mon rocher et ma forteresse Mon Dieu, délivre-moi de la main de, du méchant De la main de l'homme inique et violent car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi, je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis toujours, je suis pour plusieurs comme un prodige. Et toi, tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges. Que chaque jour, elle te glorifie. Amen. Et ma bouche proclame tes merveilles accomplies Et ma bouche Poclame Oh Jésus Jésus mon roi Oh Jésus Je te donne ma vie Oh, Jésus, je célèbre ton nom, car tu m'as aimé, Seigneur. Je bénis ton nom, car tu es digne de louange. Oh, Jésus, Jésus, mon roi, à jamais. sois béni encore ce soir, mon béni, père Merci, c'est ce que nous voulons aussi t'exprimer encore. C'est vrai que nous te donnons cette vie que tu nous as donnée, béni mes père Saint, pour que toi, tu puisses davantage, Seigneur, agir encore dans chacun de nous, mon béni mes père Saint. Oh, que tu sois exalté encore pour tes merveilles que tu essaies d'accomplir encore parmi nous, Père. Nous as saisi par ta main puissante, mon roi, et nous sommes venus à toi, mon bien Père Saint, comme un peuple, mon bien Père tout puissant, comme aussi un troupeau qui vient vers son berger, mon Seigneur, afin que nous soyons réellement aussi conduits par toi. Nous avons réalisé combien, Seigneur, tu es le bon berger, comme David l'a crié. Il a dit aussi, bien Père tout mon Dieu, et nous le crions aussi la même chose que lui, bien Père tout l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, Seigneur. Tu nous conduiras dans les verres pâturage et tu les fais aussi, Père. Merci encore pour ces instants bénis. Que tu nous donnes, mon bébé, père pères, oh au Dieu, va être rassemblé encore tout au long de la semaine, mon bébé, mes pères, au oh Dieu, va être là pour pouvoir te louer, t'écouter aussi, mon bébé, mes pères. Merci pour chaque cantique qui a été chantée, merci encore pour chaque prière qui monte devant ton ton de grâce, mon roi. Merci encore, bébé, mes pères, du au Dieu, pour chaque frère et chaque soeur. C'est aussi déplacé, mon bébé, mes pères, venir en ces lieux. Nous rendons gloire à ton nom pour ce que tu fais, Seigneur. Tu as accompagné nos bébés, mes frères, et ça qui sont bien arrivés aussi là où ils sont partis, bébé, Père. Nous te en remercions encore pour ce que toi, tu as fait, ce que tu continues encore à faire, Seigneur. Ce soir, nous sommes entre tes mains, Seigneur. Implorant véritablement ta grâce, mon bien-aimé Père, au oh Dieu, de pouvoir nous conduire encore, de nous aider et nous parler encore, mon bénéfice Père Vincent. Merci pour ce que tu fais, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous le remercions, notre Dieu, encore ce soir, pour ce jour qui nous donne et ce que nous puissions aussi demeurer dans sa présence et surtout aussi saisir l'occasion qui nous est donnée pour que nous puissions entendre sa parole et avec aussi ce désir dans notre cœur que le Seigneur fasse aussi de grandes choses dans notre vie. C'est le désir profond dans notre cœur de ce que le Seigneur manifeste encore sa puissance et sa parole, qu'elle puisse davantage aussi nous vivifier aussi dans notre intérieur pour que... Nous soyons identifiés aussi à, à sa parole. Nous le remercions, bien que les situations ne soient pas faciles, comme vous pouvez aussi le remarquer. Nous sommes toujours dans une situation où nous sommes pressés par le temps parce que, à cause de confinement et à cause aussi de couvre-feu, c'est vraiment une pression que nous avons et c'est pour ça que vous voyez même pour chanter on court vite même pour pouvoir apporter la parole au nez toujours un peu sous tension mais avec les moyens que nous avons, nous devons simplement continuer à servir le Seigneur en toute occasion favorable ou non favorable nous continuons à pouvoir prêcher c'est pour ça que vous nous voyez dans cet état or si c'était dans le temps autrement nous serons restés encore dans la présence du Seigneur et priant nous aurons aimé avoir le temps des prières si on commence à prier et puis c'est 20 21, h 21h et c'est que Dieu nous aide. Euh, nous sommes vraiment au combat et nous voulons utiliser le peu de temps que Dieu nous donne et nous voulons vraiment l'utiliser encore au maximum, que le Seigneur nous, nous soutienne et qu'il euh, nous aide encore davantage. Nous voyons combien il nous est vraiment important de pouvoir réellement nous préparer de la bonne manière pour que nous puissions rentrer à la maison, puisque ce, ce qui va se passer par la suite, je ne pense pas que quelqu'un pouvait accepter de pouvoir rester. C'est pour ça que nous désirons Dit tout notre cœur que le Seigneur nous aide à ce que nous puissions nous préparer, que nous soyons prêts et de pouvoir aussi partir. Nous le remercions vraiment du privilège que nous avons. C'est pourquoi, même si nous souffrons, nous le remercions. C'est aussi une grâce, un privilège d'être choisi, de pouvoir croire en lui, et aussi non seulement de croire en lui, mais aussi de prendre part aussi à ses souffrances, aussi à cause effectivement du choix qu'il a fait sur nous. Nous le remercions vraiment de ce qu'il nous a jamais laissé seul, mais il a toujours été là pour pouvoir nous conduire encore davantage et nous éclairer de plus en plus. Pendant que le monde est en train de pouvoir chercher qu'est-ce qui se passe et comment les choses se passent, effectivement les ténèbres qui s'apaisantent davantage, à nous le soleil et la lumière s'élèvent et nous avons la grâce de pouvoir réellement aussi saisir comme le Seigneur notre Dieu nous soutient. Qu'il bénisse chacun de vous tous et qu'il vous fortifie. C'est aussi une grande joie lorsque nous avons cette possibilité de pouvoir nous retrouver et de pouvoir être tellement si loin et la communion fraternelle autour de la parole de Dieu est importante pour nous comme il est dit dans les saints Écritures qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et nous voulons persévérer dans cet enseignement et aussi dans la communion fraternelle, ainsi que dans la fraction de pain et aussi dans le donc les prières, dans le livre de euh, Luc. Je pense que c'est cela pour que nous puissions un peu gagner du temps. Euh, Luc, je crois que c'est Luc. Hein, je pense que c'est Luc. Luc au chapitre 24. Je sais pas. Oui, c'est cela. Luc 24. Et nous, nous lisons donc euh, cette écriture. Nous remercions Dieu de ce qui nous amène des progrès en progrès, des lumières en lumière, effectivement, pour que nous puissions voir les choses de Dieu. Et vraiment, c'est un moment comme celui-ci où nous pouvons un tout petit peu encore nous asseoir pour pouvoir réellement aussi voir ce que le Seigneur voudrait nous montrer dans son plan, encore les choses dans lesquelles nous sommes, où est-ce que nous en sommes. Mais vous savez, les diables nous combattent. Mais nous avons la victoire, peu importe ce qu'il peut faire, et nous le remercions de tout notre cœur, notre Seigneur et notre Sauveur, parce qu'il a dit qu'il a vaincu. Luc 24, nous lisons à partir du verset, je pense, ici. Verset 24, je pense, Luc 24, verset 24, il dit... Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont donc allés au sépulcre, et ils ont trouvé le chose comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors, Jésus leur dit, ô oh, homme sans intelligence, et dont le cœur est l'on à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Amen. Nous voulons te remercier encore, tendre Père et précieux Sauveur, et notre berger béni qui nous conduit vers de verts pâturages et qui nous abrève encore, mon béné-aimé Pâtivissant. Ah, oh, nous te remercions vraiment. Tu as -tu, tu, es le Dieu qui prend soin de ton troupeau dans tout le moindre détail, et, et tu pourvois de telle sorte qu'il ne lui manque absolument rien, mon Sauveur. Ah, oh, que tu sois donc béni pour ce que tu es, que tu sois béni pour ce que tu fais pour nous aussi. Merci pour ces instants que nous venons de pouvoir lire ta parole à toi, elle nous réjouit déjà rien que par la lecture mon bien-aimé Père Saint parce que c'est une parole bénie Père au oh Dieu puisse encore nous accorder la grâce de pouvoir entendre encore ce que tu voudrais nous donner encore en ce jour afin que nous puissions être fortifiés encore au jour le jour Père, pardonne-moi Père, sois béni et glorifié pour ce que tu fais pour nous Père et pour ton peuple encore que nos cœurs soient disposés, c'est vrai nous nous sentons tellement aussi sous pression mais nous te remercions parce que réellement c'est ta parole à toi qui a les déçus Père et nous sommes heureux malgré cela savoir que comme cette femme s'y revenissait, elle disait que, oh Dieu, les chiens mangent les miettes qui tombent en dessous de la table de leur maître. Seigneur, nous, nous te remercions pour cela, Père, de ce que tu nous donnes quand même à manger, Père. Sois béni pour ce que tu es pour nous, que tu sois vraiment aimé encore de tout le cœur. Au nom de Seigneur, jénie d'Avangé, c'est Père Saint. Amen. Vous pouvez donc vous asseoir. Alors, nous comprenons ici que c'était un moment assez difficile pour les, les disciples. Et, et, et voilà que ce qu'ils avaient comme espérance, en réalité, pour eux, s'est trouvé donc terni parce que l'homme en qui ils avaient placé leur confiance, effectivement, et pour eux, ils se disaient qu'il allait être avec eux tout le temps. Alors, ce qui se passe que... <coughs> Souvent, on ne prête pas attention à ce que le Seigneur, notre Dieu, nous dit. Et puis, ah, lorsque nous nous trouvons devant la situation que le Seigneur avait donc annoncé que nous n'avons pas prêté attention et que nous n'avons pas réellement si saisi, et cette situation, c'est comme une grande surprise pour nous, alors cela panique qui arrive et c'est aussi le découragement aussi qui arrive aussi effectivement, le désespoir pour n'avoir pas aussi bien prêté attention à ce que le Seigneur, notre Dieu, nous dit. Notre Dieu ne perd pas son temps à pouvoir aussi nous parler, venir aussi nous parler et nous montrer effectivement les choses. Il est fait toujours pour un but. Jamais le Seigneur ne perd son temps vous savez que chaque chose que le Seigneur a créé a toujours un but. Dieu fait toutes choses pour un but. Même les méchants pour le jour du malheur. Donc nous comprenons qu'il n'y a rien sous cette terre qui soit là simplement parce que c'est inutile. Non, non, non. Tout ce qui se trouve sur la terre est utile. Et si Dieu a fait en sorte que ça soit, que ça existe, mais c'est parce que c'est aussi nécessaire. Donc si le Seigneur se donne donc la peine de pouvoir aussi nous, nous parler, nous voulons simplement implorer la grâce qu'il puisse nous aider à ce que nos oreilles soient vraiment ouvertes et attentives, effectivement, pour que nous puissions saisir ce que Dieu veut que nous puissions saisir. Et nous devons aussi comprendre qu'effectivement, qu il s'adresse toujours aux individus. On peut entendre, effectivement, la parole est certainement avec tout le rassemblement, le groupe que nous sommes, effectivement. Mais chacun de nous doit réellement aussi réaliser que Dieu veut s'adresser à lui. Et chacun de nous a un problème tout à fait particulier qui est différent de l'autre. Et notre Dieu est là pour répondre à ton problème... Et aussi au problème de l'autre. C'est pour ça qu'il parle effectivement et chacun doit recevoir effectivement de la part du Seigneur ce que le Seigneur lui donne. Si simplement nous pouvons dans un état d'esprit pouvoir vraiment vouloir entendre recevoir, oui, nous recevrons davantage. Et ce que le Dieu, Seigneur, notre Dieu nous dit effectivement, nous fortifierons encore davantage dans notre marche. C'est pour ça qu'il ne nous a pas demandé de toujours regarder en arrière, mais toujours regarder en avant. Il faut que nous puissions laisser le passé passer et tourner nos regards vers l'avant. Que Dieu te bénisse, ma sœur élite, qui te soutienne. Nous remercions Dieu pour cela. Nous réalisons qu'il est vraiment le Dieu qui est notre Père et qui prend soin de nous dans le moindre détail. Là, il a marché avec eux, il les avait instruits et enseignés. Et pendant qu'il parlait avec eux, il leur avait déjà fait savoir que, eh ben, qu'il allait être livré entre les mains des païens, qu'il allait souffrir, bien sûr que cela... Il avait effectivement, en fait, c'est comme si leurs yeux étaient un peu avec leur cœur, parce qu'il est fait des travail du dit, mais oh oui, mais ça peut pas arriver, c'est sûr et certain que... Non. En fait, c'est comme si, hein, mais il leur parlait des choses qui allaient prendre place. Et c'est ce que le Seigneur fait. Alors ici, nous voyons qu'effectivement, qu il leur avait parlé, comment il a les choses allaient se passer, effectivement, qu'on allait livrer entre les mains de païens, ainsi que, effectivement, il serait donc crucifié. Mais le troisième jour... Il ressusciterait, et puis il avait dit, hé, hey, je vous précéderai en Galilée. Oui, il avait dit cela. Mais voyez-vous, le problème que nous avons la plupart du temps, c'est le problème de l'amnésie. Donc, Quand on parle d'amnésie, c'est l'oubli, hein? c'est-à-dire qu'à un certain moment, on ne se souvient plus. <rire> c'est pour ça que nous pouvons voir que dans les scènes d'écriture, comme euh, les hommes de Dieu disent, mais je vous rappelle frère, et puis je, je ne me laisserai pas de voir toujours vous rappeler, comme l'apôtre Pierre le dit, effectivement. C'est pour que nous puissions être toujours dans dans, dans, dans ce moment. L'apôtre Pierre le dit ici, je pense, dans deux pierres, juste rapidement, hein, puis nous retournons dans les marque que nous avons lu. Si dans, dans deux pierres, on, euh, on, oui, c'est cela, oui, euh, chapitre 3, je pense que c'est cela. De Pierre au chapitre 3, il, il, il nous dit, hmm, voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris. Il nous dit, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Donc je cherche à ce que vous quand même vous reveniez à pouvoir vous rappeler des choses et puis dire mais afin que merci Seigneur vous vous souveniez de choses annoncées d'avance parce que quand on les met en oubli alors à ce moment là on se trouve dans une situation où quand un événement arrive le désespoir le découragement oh Seigneur je pensais que nous pensions que et c'est si, cela le grand problème toujours avec nous vous vous souvenez effectivement qu'il avait montré au peuple d'Israël, effectivement, quand il a envoyé Moïse, effectivement que c'était pour le faire sortir de ces pays-là, de l'esclavage où ils étaient, frères. On n'écoute pas tellement très bien. On est parfois omnibulé par que les miracles se fassent. C'est bon les miracles, mais le problème c'est le salut de ton âme. Ah oui? Parce qu'il dit, il dit, mais je le ferai sortir effectivement. Et puis, comme il savait aussi qu'il avait dit à leur père, il dit, mais et je le conduirai dans un pays où coulait le miel. Dieu n'avait jamais dit que je le fais sortir pour pouvoir les détruire en chemin. Jamais! C'est parce qu'on n'écoute pas bien. On ne fait pas attention. Oh, si tu étais attentif à mes commandements. Simplement attentif. Et voilà qu'arriver devant la mer rouge, eh bien, dis donc, c'est le désespoir complet. Vous connaissez le découragement. Ah, qu'il n'y avait pas des oignons en Égypte, mais Dieu ne vous a pas amené ici, là, pour que vous puissiez mourir ici. C'est vrai, frères et sœurs, nous sommes quand même des, des fils et des filles de Dieu. Les, la maladie peut nous frapper, mais Dieu n'a pas dit cette maladie va te tuer. Non, frère et ma soeur, non. nous devons savoir ce que Dieu fait avec nous. Parce que, s'il vous plaît, frère, votre attention. Parce que Dieu te parle aussi, frère. Il ne parle pas seulement à ses serviteurs, mais à toi aussi. Amen. Tu es un fils de Dieu. Amen. Tu es une fille de Dieu. Amen. Donc ton père est en mesure de te parler. C'est-à-dire que quand tu as un problème, tu peux lui poser la question. Amen. Bien sûr que oui. Il parle, frère. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, effectivement, c'est à toi et à moi, voire prêter attention. Donc, effectivement, il ne suffit pas que quand il y a un problème, il va, aïe, tu perds le contrôle, qu'est-ce qui va m'arriver? Non! La Bible nous dit, que le juste, le juste, oui, le juste, hein? il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Est-ce que vous avez compris? Pourquoi? Parce que son cœur est toujours confiant en l'éternel, son Dieu. Et c'est pour ça que, <rire> nous, nous savons, et, et j'aime tous ces hommes, effectivement, qui sont, qui, qui appartiennent, qui aiment le Seigneur, effectivement, qui savaient qu effectivement, que dans toutes les circonstances Qui peuvent se trouver, effectivement, ils ne pouvaient qu'invoquer l'éternel. Il mais Faut chercher la face de l'éternel, effectivement, pour savoir ce qu'il en est. Frères et sœurs, c'est à cela que nous devons revenir. Amen. Dieu n'est pas un Dieu étranger, c'est notre Dieu. Amen. Donc si c'est notre Dieu, il a une bouche et il parle. Amen. Il a dit quoi Invoque-moi dans ta détresse. Et qu'est-ce que je ferai Je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est sûr et certain. Quand tu crieras, je dirai, mais voici. C'est sûr et certain. Oui, frère, nous sommes dans cet temps parce que nous sommes éclairés. Nous ne sommes pas dans les ténèbres. Donc, notre Seigneur est avec nous. Et C'est pour ça que quand il y avait les cœurs, qu'est-ce qu'on va devenir maintenant Nous allons mourir. Il s'est dit, mais pourquoi tout s'écrit tu n'as qu'à me parler Mais c'est vrai. Tu ne m'as pas demandé, tu dis, Seigneur, bon, maintenant nous sommes ici, qu'allons-nous faire C'est la mort maintenant. Oh c'est la mort, effectivement. Toujours, ah, on a trouvé que j'avais ici. <rire> ah, je vais faire les testaments. Est-ce qu'il t'a demandé de faire les testaments Non mais c'est vrai, frère. On a toujours dit les testaments, les testaments. Mais dis, mais Dieu t'a dit qu'il fait les testaments. Tu n'as pas dit ça. Alors, quand cela arrive, tu dois seulement dire, Seigneur mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire Mais tu fais ce que Dieu t'a dit. Crois seulement Tout est possible à bah, celui qui croit. Ah oui, c'est ce que c'est ce que Dieu me demande. Le reste vient après. Le grand problème, c'est que quand on est malade, je donne on a trouvé. Ah, il est malade, il fait des la peur donne la force à Satan et à la maladie. Il s'est développé vite. Bien sûr non, non. la Bible dit que résister à Satan d'une fois ferme et il fuira. Et après, il fuira pas un petit peu loin. Donc utilisons les armes qu'on nous donne. C'est vrai mon frère. Non, il dit, Dieu notre Seigneur ailleurs, il a vraiment souffert pour toi et pour moi pour que nous ne puissions pas dans cet état de toujours un peu, un peu... Non, non, non, non, non. Il a pris tous tes péchés. Il a pris tout frais. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi Il t'a rendu plus blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, que la neige. C'est pour ça qu'il dit, mais on s'est toujours troublé, les diables, tu sais ce que tu as fait, Dieu ne t'a pas Dieu t'a pardonné déjà. Le passé, il est passé. Quand j'ai confessé, il a pardonné. Mais il est ton ennemi, Satan, il va toujours vouloir te te avec des pensées. Oh, tu as fait, tu as fait. Oui, j'ai fait, mais sans ça, Agir. Nous allons vous, vous, vous voyez, et là, ils étaient là, attristés. C'est vrai que quand on perd, on est attristés. Mais souvenez-vous toujours que Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu. Et s'il t'a choisi, il n'a pas fait... Enfin, fait, vous savez, ce n'est pas qu'il a fait une erreur en te choisissant. Non, monsieur. Quelqu'un peut te regarder et dire, oh, c'est ici vraiment Dieu. Non, non, non, non. Quand je le vois, non, non, non, non. Mais quand, quand Dieu te voit... <rire> Le grand problème avec nous, c'est que nous voyons à court terme. Mais ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'avant même que tu sois là, il t'avait vu quelle différence par rapport à moi qui te regarde maintenant. Lui, avant même que toi tu sois là, il t'avait déjà vu. Donc les erreurs que moi je vois de toi, il les a déjà corrigées. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mon frère et ma soeur, lève-toi et prends courage. Le peuple de Dieu n'est pas un peuple de défaite. Non, non, non. non, non. Oui, la victoire, nous l'avons. Vous connaissez cela, non? Bien sûr, monsieur. Nous n'avons pas la défaite, non. La victoire. Donc, nous ici, nous partons au combat. Déjà victorieux. Ce n'est pas une histoire, c'est la vérité. C'est ce dont nous avons besoin. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée. Nous avons besoin de pouvoir prendre, Amen. croire. Amen. Ah, c'est tout. Amen. Je l'ai. Oui. <rire> Notre Dieu est, est, est vraiment parfait. Il, quand il vous aime, même si les gens ne vous aiment pas, Alléluia. je suis aimé des dieux. <rire> Et toi, tu me détestes. Ta haine à toi, qu'est-ce qu'elle va me faire? Puisque j'ai l'amour de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul est dit, mais qui les condamnera? Parce qu'ils sont ses élus, non Qui les condamnera? Bien plus. Bien plus. Bien plus, quoi. Mais c'est Dieu qui justifie. Bien sûr. Donc, okay. nous devons comprendre que c'est vrai, nous regardons souvent notre phase naturelle. Ah oui, c'est sûr. Non, non, non, non, simplement quand on regarde, on à a... Ah, moi, avant j'étais, mais maintenant je ne suis plus ». C'est vrai, c'est vrai. En fait, on se regarde, ah, c'est dit que quand, quand je parle de ça, c'est-à-dire quand, quand par exemple le corps commence à être un peu, on, on, on, je veux dire, physiquement, on devient un peu faible, je veux dire que parce qu'on est un peu malade. Vous comprenez Alors, mais vous oubliez de regarder, frères et sœurs, ce que Dieu a fait de vous. C'est pour ça que Satan a toujours quand même un peu plus de... Vous savez, de pouvoir mettre beaucoup plus de confusion dans les gens. Parce qu'il sait qu'on regarde toujours à notre parti. Est-ce que j'arriverai? Est-ce que ça se fera Même quand tu dis, Alléluia Seigneur, je crois », mais quelque part, dit, « Oh Seigneur, est-ce que vraiment ?»« Oh Alléluia, je crois !» Mais en fait, quelque part, tu te forces. et moi, tu dois quand même croire, mais Alors qu'il t'a fait comprendre. Simple, vous savez... La foi, on ne la force pas. Oh. Vous savez ce qui est merveilleux avec ce que notre Dieu il fait avec chacun de nous, et ce qu'il a fait aussi avec Abraham. Abraham, on nous fait savoir une chose qui est très importante de lui. Il, on nous dit qu'il ne considéra point que son corps était ici. Amen. Alors c'est pour comprendre qu'il regardait les corps, mais pas dans l'angle que nous regardons. Parce que l'écriture, c'est la vérité que Dieu. Parce que l'écriture dit il fut fortifié par la foi. Et aussi on nous dit que. Est-ce que vous suivez ça Et il y a une pleine conviction que ce que lui, il promet, il va l'accomplir. Est-ce que vous comprenez Cet homme était comme toi et moi. C'est que quelque part, il, il nous est demandé par les Seigneur de sortir un peu dans ce domaine charnel. Donc, dimension euh, physique, de pouvoir, toujours, « Ah, on m'a fait, oui, on a fait à ses corps. » Mais on n'a pas touché l'intérieur. Oh, je prie que Dieu nous aide. Parce que ce qui est important aux yeux de Dieu, ce n'est pas ici... Parce que depuis le début, il est sage, hein? Amen. Ah oui! Il est sage, il a, dit, mais, il a dit, mais tu as été tiré de la poussière. Tu retourneras Donc, ça, je ne vais pas là avec nulle part. Déjà, il est condamné. Il dit que il, il, je dois m'en débarrasser. C'est pourquoi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir quoi? Ah bah! D'autres. Ah ah! Parce que c'est si qui nous empêche de pouvoir toujours être. Bien sûr, c'est corps dans lequel l'enveloppe dans laquelle nous sommes. Mais Dieu a fait quelque chose de merveilleux. On ne peut pas toucher par l'homme. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Et c'est cet homme nouveau qu'il a crié. Je crois que c'est quelque part dans, dans les Saintes Écritures, dans le livre des Éphésiens. Je pense que c'est là. Euh, vous voyez, parce que je disais tout à que avec, pardon Seigneur, avec les problèmes, pardon mon Dieu, avec les problèmes de Corona, et, et, et, tous ces bas tous ces choses, pardonne ces choses le feu. On n'a pas le temps de nous, nous réjouir dans, dans la parole de Dieu. Et puis dans aussi. Ephésiens au chapitre 4, je pense que c'est cela. Je n'ai pas 3, mais je pense que c'est euh, la euh, voilà. 4, 4, 4, 4, 4, je pense que c'est le verset euh, 17. Vous connaissez cela. Il dit Voici donc ce que j'ai dit, ce que je déclare dans le Seigneur ce que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux à cause d'un aussi de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour comme toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par le convoitise trompeuse. Maintenant, verset 3, 23, verset il dit, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, crié selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité, vérité messieurs. Et ça, et ça, ça, c'est ce que Satan ne peut même pas toucher. Oui, parce que. On nous dit bien, rien selon la vérité est sanctifié par ta vérité et ta parole est la vérité. Et au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous voyez, mon frère et ma soeur, ce que, aussi longtemps que nous faisons attention à... Celui que Dieu a eu à pouvoir maintenant placer en nous, hein, effectivement, nous supporterons beaucoup de choses. Je vous rappelle donc, il dit, mais euh, euh, les souffrances, ça c'est l'apôtre Paul, hein, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera donc révélée. Ça veut dire que même quand je regarde ce qu'on peut arriver à pouvoir faire ici, je pense à ce que je suis, ce que je serai et ce qui est préparé de l'autre côté pour moi. Alors je suis fortifié, mon frère. Que m'importe le mépris, que m'importe les insultes, qu'on me traite de torchons, qu'on me traite de saintes, qu'on me traite de tous les noms, que je ne vois rien, mais aux yeux de Dieu, j'ai de la valeur. Parce qu'il a plu à ses dieux de faire de moi ce que je suis et quelle grâce encore d'être ce que je serai. Parce que moi, qu'on insulte comme étant sans valeur, les jours viendront où toi qui m'as insulté, je serai sur le trône aussi. Mais c'est moi qui gérerai aussi les anges. Vous comprenez ce que ça veut dire Donc, il faut que nous comprenions. C'est pour ça que la parole de Dieu a une en soi, en fait, la, la consolation qu'elle nous apporte. Ah oui ta consolation, apporte donc les, les Saintes Écritures. C'est pour ça que nous ne sommes pas appelés à pouvoir être dans la tiercestre profonde, même pour ceux qui sont partis. La Bible dit Je ne veux pas que vous ne vous, ne vous, vous affligez pas comme ceux. Écoutez bien, de Lucien, chapitre 4, je pense que c'est cela, et, oui. Et, pour nous montrer effectivement que nous, comment nous sommes. Nous, revenons vite. Ah, de Lucien, chapitre 4, je pense que c'est cela, oui. Et c'est cela, oui. Pardonne-nous, oui, chapitre. Vous êtes fatigués nous continuons un peu oui. oui, ah, que Dieu te bénisse. C'est qui qui a dit foi Ma seule Marie, Dieu te bénisse. <rire> chapitre, oui, chapitre 4, verset 13, il dit, vous connaissez, non Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, ceux qui dorment, afin que vous ne vous affusez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Donc toi et moi, nous allons pleurer, mais si c'est un frère, nous disons gloire à Dieu. Amen. Il nous a simplement précédés, parce que ce monde n'est pas chez nous. Ce monde n'est pas chez moi, je suis juste un passant, et les trésors en, dans... Oui, quelque part là, les anges me font signer. Wow. Ah, mais sans jamais comme chez moi, dans ce monde, oui, nous sommes des étrangers, des pèlerins et des voyageurs dans ce monde dans lequel nous sommes. Oh, vous savez, frères et sœurs, ce qui est merveilleux, c'est ce que Dieu, notre Seigneur, nous dit dans 1 Jean au chapitre 3. Rélijons cela rapidement ensemble, effectivement, pour que nous puissions encore être fortifiés. Puis nous retournons dans ce que nous avons lu. Regardez bien. Oh, oh. 1 Jean 3 dit, « Voyez donc quel amour. Le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Gloire à Dieu. » Ah oui, continue en disant, et nous le sommes. J'aime cela, frère. Alors, peu importe ce que les gens peuvent penser, mais nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsqu'il apparaîtra, ça j'en ai l'assurance, tu peux me détester, tu peux me traiter de torchons, de ceci et de cela, mais dans mon âme. Je sais qu'un jour, c'est que tu traites comme ton Quand il apparaîtra, il sera dans la gloire. C'est pour ça, écoute, tu lorsqu'il apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Non, écoutez bien. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Je ne m'étarde pas à ce que je reste toujours immensité. Oh, moi, je suis, il me traite des torchon, de saleté, pas de problème. Non, non, non, non, non, non. Moi, je sais ce que je suis. Et c'est nécessaire que nous puissions toujours maintenant penser, non pas de la manière tout à fait charnelle, c'est comme cela mon frère et ma soeur que tu auras la force aussi, parce que c'est difficile de prier pour ceux qui te maltraitent, de bénir ceux qui te maudissent, parce que tu sais que quand il te dit « mais la malédiction ne peut rien faire contre moi ». Ah oui. C'est pourquoi dit Seigneur, pardonne-lui, que tu le soutiennes, qu'il puisse comprendre effectivement. C'est pour cela. Quand tu as compris cela, alors tu peux arriver à pouvoir supporter toute chose vous voyez c'est nécessaire que nous comprenions que c'est ce que Dieu notre Seigneur nous amène aussi c'est parce que quand nous avons vu des choses comme Dieu veut que nous puissions arriver à pouvoir la voir alors les chrétiens ne peuvent pas se plaindre ils ne se plaignent pas, ils ne murmurent pas peu importe même si la situation est tellement compliquée mais il est toujours confiant dans le Seigneur, son Dieu. Le plus important, mon frère et ma soeur, ce que nous cherchons à pouvoir d'abord être sûrs et certains, c'est que notre cœur, si notre cœur ne nous condamne pas, nous, nous sommes en bon terme avec Dieu, là il n'y a pas de problème. Mais si quelque part il me condamne, j'ai une grâce. C'est de pouvoir me mettre à genoux. Seigneur, je fouille, je vais savoir pourquoi il me condamne. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur, effectivement Je veux avoir une bonne oh, communion avec toi. Alors aide-moi. Ah oui, il va te dire, oh non, il y a ça. Oh pardon, Seigneur, j'abandonne. Parce que ce que je veux, c'est que je sois toujours en paix avec toi. Est-ce que vous comprenez Oui, mon frère et ma soeur. C'est la chose qui est importante pour nous. C'est-à-dire que nous ne devons pas être des gens qui ont la tête comme les concombres, qui est déjà pourri, effectivement. Nous, on doit, Non, c'est vrai, frère et soeur. C'est pour ça que nous venons écouter la parole de Dieu. Amen. Pour que nous puissions entendre ce que notre Père dit de nous. Nous avons un Père. Amen. Ah oui, nous avons un Père. Il a même dit, je ne vous laisse pas au Felin, je viens. Amen. Même quand tu es dans ton coin en train de pouvoir dire, mais en tout cas, je ne sais pas quoi faire, que tu pries, tu pleures, la sache que tu as un papa qui est là. Amen. Ah ben oui, c'est sûr, chaque larme que tu fais couler quand on te fait souffrir par quelqu'un, parce que cela, tout cela aussi c'est écrit. Il n'oublie pas toutes ces souffrances. Mais c'est pour ça que quand vous, qu'on vous fasse du mal, mais vous ne faites jamais du mal à quelqu'un, souffrez en tant qu'enfant de Dieu, mais ne souffrez pas en tant que voleur. Vous vous souvenez, je vous l'ai dit ici, hein, hein, quelqu'un qui va aller voler chez quelqu'un, il va dire choses qu'on coupe pour les bien de ceux qui aiment l'éternel. Non, ça, tu ne peux pas dire que toutes tout ça, c'était, tu as volé, tu mérites, effectivement, la prison. Est-ce que vous comprenez Ah, il faut bien comprendre, mais coupe pour le bien de ceux qui aiment. Quand j'aime Dieu, maintenant, on peut dire tout ce qu'on peut dire, je dis gloire à toi. Est-ce que vous comprenez ce qui veut dire que l'Esprit du Seigneur est sur vous, Quand vous êtes outragés, maltraité, ainsi de suite. Mais c'est parce que l'Esprit du Seigneur écrit comme cela, hein, dans le livre d'un Jean, et que l'Esprit du Seigneur donc, est sur nous. Donc nous devons avoir une vision, la manière de pouvoir. En tout cas, comme je peux vous dire ce soir, soyez fortifiés. Il y a, il y a, il y a, il y a le livre des psaumes, je pense que <rire> 68, je pense. Ah, nous, nous pouvons le voir, peut-être, hein, ces psaumes-là, hein, que vous aimez, que lui il aime beaucoup aussi, hein, notre précieux frère, hein, psaume 68, je pense que c'est cela, hein, hein, sinon vous allez m'aider, et ça, ça, ça. Ah, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, alors oui, c'est vrai, mon bien Alors, et verset 19, il dit, tu es monté dans les hauteurs, et tu as amené des captives, de, des captifs, tu es donc captif de la captivité. Et tu as reçu donc des dons pour l'homme. Les rebelles habiteront aussi près de l'éternel mais béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, amen, amen. Dieu nous délivra. Amen. amen. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Et l'éternel, le Seigneur, vous savez cela peut nous garantir de quoi? De la Alléluia. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis. Amen. Le sommet de la tête de ceux qui vivent dans les péchés. Le Seigneur dit, je le ramènerai des basans, je le ramènerai du fond de la mer, en fait que tu plonges ton pied dans les cendres, et que la langue de tes chiens aille sa part des ennemis. Il, il voit effectivement ta marche au Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi, dans les sanctuaires. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent les insultes. Vous voyez combien c'est bon hein? Amen. J'ai toujours eu à pouvoir dire, mais la chorale est toujours importante. Mais pas par la chorale comme les catholiques, les protestants, non. Est-ce que vous comprenez Mais comme des fils et filles de Dieu qui, qui chantent Dieu par inspiration. C'est pour ça que j'ai pleuré, et j'ai pris, n'allez pas ramasser des choses inutiles. Vous avez des dons. Amen. Eh oui, vous les avez des dons. Non, mais ne soyez pas comme ça, on aurait mais Dieu vous a donné des dons. Amen. Alors utilisez cela. Vous savez, je, je, je, je ne sais pas. Ah oui, mais il y a même des frères qui, qui sont venus à la foi, enfin des qui sont venus à, à l'assemblée, grâce à vous. Est-ce que vous vous souvenez encore Amen. Alors si vous vous souvenez, pourquoi ne pas alors vous donner encore à, à chanter, à répéter, à prier Prenez neufs que deux jours pour prier, c'est vrai Je n'ai pas bien entendu. Amen. Oh, ensemble, nous allons prier ensemble, frères et sœurs. Vous savez, j'ai toujours eu à dire Dieu, c'est en tout cas chanter Dieu. Les gens peut-être vous méprisent, mais au Dieu de Dieu, vous avez beaucoup plus de valeur. Ah oui, frère, ne pensez pas qu'il s'est. Non, chanter Dieu de tout. Mais c'est pour ça, c'est la vérité. C'est-à-dire que quand. Ne soyez pas Je vais quand même à la chorale. nous dit Seigneur, je dois être là pour chanter ta gloire. Seigneur, je veux. Je veux, Je vais élever ma voix. Parce que c'est que Dieu entend. Je, bon, je vais quand même aller parce que bon, si je ne vais pas, maman va être fâchée. Pourquoi tu n'as pas été à la chorale Bon, parce que maman veut, je vais. Parce que papa veut, je vais. Nous j'ai dit Oh, c'est mon âme qui veut chanter la gloire de Dieu. Eh oui, frère. Vous savez. Et quand ils sont vraiment dans cet état, quand vous êtes vraiment dans cet état, lorsque vous, vous qui chante, vous, vous sentez que l'atmosphère change. Je prie pour vous. Ah, que Dieu te bénisse. Je prie pour chacun de vous que, que, que cet amour de Dieu descende dans le cœur, que vous puissiez réaliser que vous êtes important. Bien sûr, je n'ai pas entendu. Non, mais c'est la vérité, frère et soeur. Ah oui. Vous avez un <rire> rapport avec le nom de Jéricho, Amen. Amen. Ne négligez jamais ceci. C'est hein? pour ça que tous ceux qui jouent les instruments là-bas sont moins aussi. Et on prie pour eux. On implore la grâce du Seigneur. Seigneur, agis. Seigneur, nous prions pour eux. Je remercie Dieu d'avoir ces jeunes. Quand je peux le voir, il y en a de ceux qui courent là-bas, mais ils sont là avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas ce que je peux vous donner. Aïe, ah, que Dieu, si ce n'est que la bénédiction de Dieu, que Dieu vous garde encore davantage et toujours aussi fervent pour que ceux qui sont dans la rue, quand ils vous voient, ils puissent avoir la soif. Nous, nous avons des dons ici, hein, et quand notre jeune là, Timothée, parle tam, -tam Amen. nous bénissons Dieu. Amen. Les dons véritables, nous les avons. Alors, on n'a pas fabriqué, n'est-ce pas, à la bassman? C'est comme ça qu'on appelle l'idée. Docteur à la bassman, idem. Ça, c'est un don pour hein? il, il fait chanter les cordes, effectivement, les dames. Aïe. Ah, comment ne pas louer Dieu? Vous voyez, le confinement, <rire> les confinements, les, les couvre-feu, c'est mauvais. Hein? Le temps de nous réjouir comme ça et puis de rentrer dans la parole de Dieu, c'est merveilleux. Et alors notre frère ici, hérité, que Dieu le bénisse. Alors j'ai dit, hérité euh, euh, euh, le béton. <rire> que Dieu te bénisse. Non mais c'est merveilleux frère et soeur de voir que ces enfants ici, jeune, ils, ils viennent tout seuls là. Mais ce que je ne veux pas, c'est que vous me copiez les choses, inutiles. Vous pouvez, vous pouvez être inspiré, inspiré par le Seigneur en jouant et puis jouer. Et quand vous jouez, vous priez toujours au Seigneur qu'on soit dans l'atmosphère. Parce que c'est cela, parce que par exemple, nous on chante le réseau, le téné, ça ne colle pas et puis on ne sait pas rentrer dans l'atmosphère. Mais quand vous êtes dans l'esprit, effectivement, rien que la touche nous fait rentrer dans l'atmosphère. Et quand on chante, nous rentrons dans l'atmosphère. Vous êtes vraiment important. Je ne sais pas, mais c'est la vérité, ça. Ce n'est pas que vous dites, mais vous êtes important. Donc, que Dieu vous bénisse. Alors, nous continuons rapidement. Alors, nous étions au verset, au verset. Verset combien 26, merci. En tête, donc, vous les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments au milieu de jeunes filles, battant quoi Les tambourins. Vous voyez Même les tambourins. Maman, maman, maman, c'est le que Dieu soit béni il euh, euh, y a un frère qui me disait un jour, oh, c'est dans, dans votre assemblée là, vous connaissez la maman là j'ai dit laquelle oh, celle qui est comme ça. Là? Oui, j'ai la connue, oh oui, nous la voyons aussi. Je lui gloire à Dieu. Euh, c'est donc, tambourin et même parce que je lui dis, oh, vous êtes fait de bruit. Nous ne faisons pas de bruit, nous chantons. C'est dans la Bible. Hein? Voilà, alors il nous dit effectivement aussi, bénissez Dieu dans les assemblées. Bénissez les seigneurs descendants d'Israël, là sont Benjamin le plus jeune qui domine sur eux, les chefs de Judas et leurs troupes, les chefs des Abylons, les chefs de Nathalie, qu'est-ce que la Bible dit maintenant Gloire à Dieu, ton Dieu, ton Dieu, gloire à Dieu, Alléluia, il ordonne que tu sois puissant. Danser! Que Dieu vous bénisse! Les vendeurs, nous allons prier. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, un lieu à jamais. Réveilleux et m'en sauve, mon Dieu, mon roi, prions.